Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel bon, aujourd'hui il y a énormément de vent, ça fait trois jours qu'il y a du vent, c'est pénible Il y a quelques nids qui tombent des arbres aussi, ça arrive à cause de ce vent Mais là on n'est pas dans un arbre, on est dans une petite cabane au fond du jardin Allez je vais vous montrer ça Oui on est chez une petite mamie de 83 ans, en pleine forme Donc elle voulait discuter avec moi, c'est pour ça que j'ai coupé un peu Allez je vais vous montrer ça alors on va poser euh, ben, le matos. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer le nid parce qu'il va falloir que j'ouvre la porte. Et, euh, et apparemment la porte elle, coince un peu. Un Attendez. Oui Non les planches je ne les enlève pas. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai après. Allez je vous montre ça. Vous voyez la mamie elle me posait encore des questions. Alors vous voyez la petite cabane la Petite cabane fait maison euh, mais en fait la porte elle est un peu dure Donc si je, je force et je risque de faire une vibration En fait les frelons en, arrivent par là en fait ouais. Donc là ben, on va se mettre en position d'attaque On va s'habiller Et je vous dis à de suite Allez c'est parti pour le combat Bon voilà Dédé, on arrive, regardez-moi où il s'est placé le nez, je ne sais pas si vous le voyez, il est juste là vous il les planches, vous voyez, on voit qu'il y a un genre de petit motoculteur et tout ça, pour, pour tendre et tondeuse, du coup les gens ils récupérer ça, et donc ça reste très très dangereux, pas trop de place, vous voyez déjà les freins ils commencent à bouger, regardez-moi ça. Alors, le nid est accroché sur le côté, sur la planche du haut. Allez, ça commence déjà à sortir. C'est la taille d'un ballon de foot, hein. c'est pas plus gros. Hein. Donc déjà sur moi. Donc on va essayer de de traiter déjà de poser la caméra quelque part et essayer d'enlever les plages de dessus pour voir si on voit quelque chose alors Ça va vous permettre de mieux voir le nid. Regardez-moi ça. Là, on est au-dessus de la galette. Et on voit bien que le nid a été touché. Voilà. Donc, il faut bien laisser agir. Il doit avoir un gros nid quelque part Pas loin Mais ça reste quand même un endroit très très très dangereux voilà. Une vibration sous les planches Encore bien malin ces petits frelons Bien malin Allez on va ranger tout ça Et je vous reprends Voilà je suis sorti la cabane Et si on remarque bien Tout doucement les frelons reviennent au nid Donc c'est très très important de le laisser comme d'habitude. Voilà. Allez, on referme tout ça. On est au fond du jardin, donc il n'y a pas de, de danger pour les gens. Il passe par là en fait. Hop. Rentrez chez vous, rentrez chez vous. J'ai juste refait la peinture dans le nid, c'est tout. tout peint en blanc, comme ça ils auront un peu plus de lumière. Ils peuvent rentrer chez eux, il n'y a pas de souci. On appelle ça la DD dé -dé déco. Allez, on va s'éloigner, revenir à la voiture. Surtout, pas énorme, eh euh, La taille d'un ballon de foot. Oui. Ouais. Oui, oui. Donc il faut faire très attention, ne pas rentrer dans la cabane. Euh, non, non, non, ouais. je vous dis, j'y suis allée l'autre fois, manière, et puis ce matin, j'y suis allé, Ouh là là, j'ai dit. J'avais vu quelques œufs, j'ai à peine entrebâillé. Oups, j'ai dit. Oui, vous avez bien fait de ne pas rentrer, vous avez bien. Parce que la, la moindre vibration. Mais vous euh... savez que mon mari, la moindre guêpe l'enflige, j'étais comme ça. Oui. Chaque fois qu'il le guêpe, parce qu'on avait eu un nid d'un éteint d'abeilles. Oui. oui, ça arrive. Et bien, chaque fois, il fallait qu'il aille au ah Ben Là, c'est pire, hein. c'est pire que les abeilles. Hein. Ouais. Non, non. Là, vous le laissez, le nid, euh, vous n'embêtez pas, non. vous l'enlevez en, en fin décembre, vous l'enlevez, et il n'y a non, pas de souci. je ne vais pas. Et là, de, là des, dans deux jours, vous pouvez y aller dans la cabane sans problème. Hein. Vous voyez il y avait le rotator, je voulais aller y enlever l'herbe. Oui. Parce que ma fille l'avait passé, mais ça nous a enlevé l'herbe autour des. Et c'est pas pu y aller parce que c'est pas la peine. Eh oui, oui, vous avez bien fait. Écoutez, là je vais aller me m'enlever ça parce que j'ai commencé à avoir chaud. Oui. Et je toque à la porte et on remplit les papiers. Oui. Allez, à de suite. D'accord. Vous avez vu, je vous ai laissé un peu à la discussion avec la mamie, sans la fumer bien entendu. Voilà. 83 ans et bien en forme, hein. donc ça c'est bien quand même. Moi j'aime bien voir les gens en forme. Allez, on va ranger tout ça. Et euh, fou, vu qu'on se vend, ça fait deux jours qu'on a du vent, deux, trois jours, c'est pénible, c'est pénible. Et même pour traiter les nids à la perche, ça bouge tellement les nids que c'est un peu plus difficile. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du métier. Allez, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ce que vous pensez de la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt les dédés, bisous bisous